Top 10 Les jeux les plus attendus en 2020. Ghost of tutima Le jeu vidéo de Sucre Punch et Sony Interactive Entertainment sur PlayStation 4 en 1274. L'île japonaise de Tsushima est envahie par l'armée mongole. Revetez votre armure, aiguisez votre katana et préparez votre arc long en assumant le rôle de Jin, un samouraï meurtri qui reste le seul espoir de l'île, le Khan impitoyable et son empire vicieux. <musique> Doom! Eternal, le jeu vidéo de It's Soft Software et de Bethesda Softworks sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia. Le Doom Slayer est de retour contre les forces de l'enfer, doté d'une toute nouvelle bande son composée par Megaton. Battez-vous à travers les dimensions en tuant de démons nouveaux et classiques avec de puissantes nouvelles armes et capacités. Cyberpunk 2077, le jeu vidéo de CD Projekt Red et CD Project sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle narratif en monde ouvert. Vous incarnez V, un mercenaire en plein essor qui vient de recevoir son premier gros contrat dans un monde rempli de guerriers cybermétiques et de hackers surdoués. Faites vos premiers pas pour devenir une légende urbaine. The Last of US Part 2. Ce jeu vidéo de Nog Dog et Sony Interactive Entertainment sur PlayStation 4. Cinq ans après les événements du premier opus, Ellie et Joel s'installent dans le Wyoming. La vie en communauté leur apporte une certaine stabilité malgré la menace que représentent les infectés. Quand un violent incident vient troubler cette paix, Ellie entame une implacable enquête de justice. <musique> Metroid Prime 4 Jeux vidéo de Retro Studio et de Nintendo sur Nintendo Switch. Metroid Prime 4 est un jeu d'action sur Switch. Il permet de reprendre le costume de la chasseuse de Prime, Samus Aran, pour affronter les dangers de l'univers. Bayonetta 3 Jeu vidéo de Platine suite à deux premiers épisodes devenus cultes au sein de la communauté Nintendo. Le jeu sera une exclusivité complète à la Switch. Bayonetta est une série de beat and -all et d'action combat. Animal Crossing Nerve, Nerve Eraser, Le jeu vidéo de Nintendo sur Nintendo Switch. Bon, vous connaissez Animal Crossing bon, voilà, c'est la même chose. Ori and the Wheel of the Wisps Jeu vidéo de Mond Studio et de Microsoft Corporation Sur PC et Xbox One 8. Dori and the Planned Forest embarqué dans une toute nouvelle aventure Afin de découvrir les mystères au-delà de la forêt de Nibel Beyond Good and Evil 2 Jeux vidéo de Ubisoft Montpellier et Ubisoft Entertainment. Jeu d'aventure se déroulant plusieurs années avant l'histoire du premier épisode où l'univers est dominé par la race extraterrestre. Biomutant. Jeux vidéo de Experiments 101 et THQ Nordique sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Action RPG représentée comme une faible post-apocalyptique où le joueur contrôle un raton laveur se battant à l'épée et maîtrisant le kung fu. Allez, pour pas finir si vite, on rajoute un bonus. Jeu 2021. Shin Megami Tensei 5. Jeu vidéo de Altus sur Nintendo Switch. Un nouveau projet de jeu Shin Megami. Un nouveau projet de jeu Shin Megami Tensei. Sur El Nintendo Switch. Et voilà. Sur ce, c'est la fin de ce top 10 des jeux qui vont sortir cette année. En 2020. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à me proposer d'autres top 10 pour que je puisse en faire d'autres. Sur ce, sur ce, je vous laisse liker, commenter. Elle le dit à la prochaine vous connaissez anime crossing pas voilà c'est la même chose